Bonjour et bienvenue dans mon cabinet de thérapie en ligne. Je m'appelle Sam Nangseng, thérapeute en relation d'aide par l'approche non-directive créatrice. Je propose des séances de thérapie individuelle pour adultes, en ligne, et des séances de thérapie de couple, également à distance. Donc, avant de démarrer, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs études qui ont mesuré l'efficacité de la thérapie en ligne en comparaison avec les séances de thérapie en face à face. Ce qu'on a découvert, c'est le fait qu'une séance de thérapie en ligne était tout aussi efficace, voire parfois même plus efficace que des séances de thérapie en face à face. L'effet euh, mesurée donc au niveau de l'efficacité était aussi bien juste après la séance de thérapie mais également sur le temps c'est à dire que l'efficacité en fait de la séance de thérapie en ligne était encore percevable entre 3 à 6 mois après la séance de thérapie c'est une efficacité qui était beaucoup plus longue que certaines euh, thérapies en face à face. Autre avantage de choisir la thérapie en ligne c'est évidemment euh, l'économie du temps de transport Effectivement, vous restez dans le confort de euh, votre domicile ou alors à votre euh, travail, à votre bureau. Il vous suffit d'avoir un espace où vous savez que vous allez pouvoir être dans votre bulle pendant une heure, le temps de la thérapie, et avoir une connexion internet euh, correcte pour pouvoir euh, avoir accès depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone pour accéder et bénéficier d'une séance de thérapie. Autre avantage de la thérapie en ligne, c'est... Le fait de euh, pouvoir vous adapter à la mobilité euh, quand vous déménagez, si vous êtes ailleurs, euh, à l'étranger, euh, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, sachez que vous pouvez choisir de travailler avec euh, un thérapeute en particulier, en l'occurrence moi. Il faut savoir que, euh, un des facteurs euh, déterminants de l'efficacité d'une thérapie, toute thérapie confondue, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Donc l'alliance thérapeutique, c'est la relation affective de confiance qui se crée entre un thérapeute et son client. Et c'est cette alliance thérapeutique qui, finalement, va créer en fait le moteur le plus important de, euh, des transformations, des changements. À qui s'adressent les séances de thérapie euh, en ligne il faut savoir que euh, toute personne disposant d'une connexion Internet, d'un smartphone ou alors euh, d'un euh, ordinateur avec une webcam, chose que euh, tout ordinateur dispose euh, pratiquement de nos jours, vous êtes euh, en capacité de profiter d'une séance de thérapie en ligne. Donc comment ça se passe Sachez que euh, avec moi, euh, Lorsqu'on prend un rendez-vous, je renvoie un, un email avec ces informations pratiques pour que vous puissiez bénéficier au mieux de la séance de thérapie de, en ligne, que ce soit au niveau individuel ou alors au niveau thérapie de couple. Je vous invite, vous, à vous trouver un espace où vous serez disponible pendant toute la durée de la séance, donc une heure. Vous assurez que pendant 7 heures, euh, vous n'aurez pas euh, à vous occuper du gigot qui est en train de cuire ou alors de vous occuper euh, des enfants qui sont en train de se chamailler mais que vous soyez complètement disponible euh, pour euh, être dans une bulle rien qu'à vous. Parce que c'est ça aussi la séance de thérapie euh, euh, en ligne, c'est ben, une bulle d'espace euh, rien qu'à vous. Ce que je recommande aussi c'est de vous assurer d'avoir une bonne connexion euh, internet euh, parce que mine de rien, c'est euh, souvent euh, désagréable euh, d'être face à des aléas techniques, mais ça l'est encore plus quand on ne s'est pas euh, assuré en fait, d'avoir une bonne connexion Internet. Euh, Libérez-vous l'esprit et euh, favorisez euh, le fait de pouvoir vraiment bénéficier à 100% de votre séance de thérapie en vous assurant d'avoir une bonne connexion, que ce soit au niveau du Wi-Fi ou au niveau euh, du câble Ethernet autre recommandation qui peut parfois être utile c'est d'avoir près de vous un paquet de mouchoirs il se peut que vous en ayez besoin et euh, ça vous évitera d'avoir à vous déplacer au moment opportun comment ça se passe au niveau du paiement euh, moi je fonctionne soit par virement bancaire soit par paypal maintenant que vous savez à peu près tout sur les avantages de la thérapie en ligne, je vous invite à faire l'expérience vous-même. Ce qui m'a vraiment convaincue de euh, la facilité, la flexibilité et des avantages de la thérapie en ligne euh, en tant que thérapeute, c'est avant tout de l'avoir expérimenté en tant que cliente. Donc j'ai commencé en thérapie euh, en face à face euh, quand j'ai commencé mon chemin euh, de travail personnel il y a plus de 20 ans et euh, à ce moment-là, je n'imaginais pas pouvoir faire les choses différemment. Puis euh, j'ai eu à déménager et puis euh, pour pouvoir garder le lien avec euh, ma thérapeute, eh ben, je suis passée euh, par la thérapie en ligne. En tout cas, j'ai pu réaliser comment les avantages pour moi de la thérapie en ligne dépassaient largement euh, la différence d'être en face-à-face -face avec euh, son thérapeute. C'est sûr que c'est différent et en même temps, les avantages sont tellement nombreux, s'adaptent tellement à notre mode de vie que je vous encourage à faire l'expérience et puis à me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. À bientôt